Moi, si je reste gaming, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Play. It takes us to new heights, new territories, new extremes, new encounters new adventures new missions to the unknown the unforeseen and the unexpected to new loves new dreams new places we've never been where will play take you Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, aimer et partager. A bientôt, merci.